Donc je suis naturopathe spécialisée en alimentation et en digestion. Et, euh, et vraiment, j'aide mes clients à se sentir mieux dans leur corps, dans leur ventre et aussi beaucoup dans leur vie. Parce que en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'impact de ce qu'on mange sur notre énergie, notre humeur, notre vision des choses. Et voilà. Ce que j'ai le plus aimé, euh, c'est plusieurs choses, à la fois il y a vraiment la diversité des coachs, ce qui fait que chacun amène vraiment sa, sa petite touche personnelle, sa vision des choses, son expérience aussi et va pouvoir euh... enfin moi ils ont vraiment pu m'aider sur différents aspects chacun à leur façon euh... Aussi évidemment l'aspect coaching de groupe où euh, du coup, est, je que ça crée vraiment une émulation, on ne se sent pas tout seul on, et, et quand il y en a un par exemple qui est un peu dans le creux de la vague, il euh, bah, y a aussi le groupe qui est là pour l'aider et puis on a tous des moments où euh, ça va super bien, d'autres ça va moins bien. Donc ça permet aussi de, bah, de faire un peu miroir et de s'entraider aussi en plus de, de, du coaching avec les coachs. Et puis euh, aussi bah, je dirais le, le, la personnalité de chaque personne en fait, qui est dans Mission Passion, je pense que enfin, tout le monde est vraiment dans une dynamique vraiment de, de bienveillance à des belles valeurs à, à, et ça c'est important et ça se trouve aussi dans le, le recrutement qui est fait avant. Et ouais, ça apporte une vraie, un vrai truc en plus parce que je trouve qu'on sent dans un environnement qui est sécurisé, qui est bienveillant, qui est positif et voilà, qui donne envie d'avancer. Ouais, je recommanderais vraiment Mission Passion parce que je trouve que ça apprend à la fois sur le professionnel et le personnel et je le recommanderais je dirais à des gens qui euh, veulent aller plus loin dans leur activité, euh, qui ont envie de développer une activité de coaching, mais aussi de grandir eux-mêmes euh, personnellement. Et Moi, c'est aussi pour ça que j'avais rejoint la formation, parce que je trouve que c'est une formation qui apporte aussi euh, sur ses compétences, son savoir-être, son savoir-faire. Donc des gens qui ont envie de développer leur activité au niveau financier, mais vraiment aussi au niveau de compétences, confiance en eux, euh, et euh, voilà, s'ouvrir à vraiment de nouvelles choses et aller plus vite.